Movies versus Amixem. Bonjour Amixem, je suis la voix de Google. Je t'ai fait venir ici car j'ai besoin de tes compétences. Bonjour, je suis Amixem. Enchanté. Salut. Bref, passons. Le Gollum est en possession de l'anneau d'Internet. Je vais vous téléporter dans ce film pour que vous puissiez le récupérer et ainsi sauver Google et tout l'Internet connecté. Bah pourquoi pas Après tout, pourquoi pas C'est quoi Non mais on ne l'avait pas forcément envisagé au début. Et puis bah ça me plaît. Très bien, le téléporteur est prêt. Alors faisons-le Téléportation dans 5, 4, 3, 2, 1, téléportation. Tâchez d'être discret, car tout ce que vous faites peuvent avoir de graves répercussions sur le film. Ne vous approchez pas trop près de Gollum, ni de ses amis. Contentez-vous de récupérer l'anneau. C'est bon Vous avez trouvé l'anneau Ah oui Ah oui oui Très bien, ramenez-le sans l'abîmer. Tiens le, le tien, le, ne, ne le fais pas tomber le oh, le tient. Avoir le principe... Bah ouais mais... Fais pas le con Non nous l'a Sale sournois petit obit. Prank C'était moi Mauvais Plafide Faux Tu n'as pas d'amis Personne ne t'aime Ah non Non Tu es un menteur En fait il y a l'étiquette c'est qu'on va le rendre... Après... Maxime, je vais invoquer mon meilleur atout! Super Punch Man! Excusez-moi. Vous êtes qui? Je vous avais dit de rester discret. Regardez ce qui se passe maintenant. Alerte spéciale. On nous informe que le Golon Forêt n'importe quoi. Je me à l'instant dans le réveil. Avec ce Bon, l'essentiel est que vous ayez ramené l'anneau. <coughs> vous avez bien ramené l'anneau Ah oui oui. Montrez-le-moi. Cet objet est cool, il est disponible sur mon site internet. Achetez-le. Mais c'est pas l'anneau, ça, c'est un putain de tête en 3D. Oui, tout à fait aussi, c'est vrai, ouais. Mais ça veut dire que... Ou non, pas la 144P. Les pubs ne doivent pas être très loin. Vite Équipez-vous d'AdBlock. Des qui a poêler le sucreux Le, sucre. le sucre. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans, et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 ans. <rires> un enfant une carte qui, et en voyage à moitié. Est... Ah, merci Amixem. Non, arrête, tu risques de déclencher un... <rires> Tu peux y aller, cassez-vous. J'aime pas trop votre travail. Toi aussi, tu peux y aller. Je vais y aller, moi. Ah, vous êtes là